Béton le clown des ténèbres C'est type Non C'est nulti Non oh. L'indropel Donc je suis avec Sam, le dialiste Diepois. Mario, ouais. que vous connaissez déjà ouais. C'est un chien c'est pas chez c'est Foxy Pute! Oh, ouais la <rire> attends! Foxy et elle, petit biscuit qui ouais. est caché par ouais. le chat. Voilà. Ah, voilà. Faut lui, c'est lui qui voulait de la musique, hein. on est tous d'accord? Hein. Oui, oui. Ouais. Pas... On, va... on va ouvrir Merde. tout ça. Voilà. Alors qu'il y, de... y a de quoi faire. Euh, sachant qu'il manque aussi la duo de Foxy. Hein. Oui, là il a que la mine et celle de on va commencer par l'ouverture aux ETS. la la canne Mais je m'en fous Mais on voit là non Oui c'est bon Mais je sais pas il y a son gros cul devant Vas-y tu peux Ok Donc la sortir en La 7ème mâche d'enquête ce que Je voudrais de Incroyable Bon allez, la droplette Allez aussi La droplette, la droplette, la droplette La ah rien à voir. <rire> Normalement tu peux le voir au dos de la carte si c'est déjà une <rire> fille tu vas voir le Le, <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> le flash poussière d'étoiles. <rire> le souhait de poussière d'étoiles Et le toit. Oh, ah oui. Il, il, est... il est beau en plus. Ah hey, il, il est, est, est belger de la, la cité. <rire> Ah bon, pulsation de folie. Ah, Moi pulsation, fogon... Ouais je, bon, évite de pas mettre sur ça pour le calme et la bonne ambiance. Pendant oh, mon absence. Oh là c'est difficile ça. <rire> T'as vu les énergies humaines Ok, c'est parti. Le 15 d'abord, voilà. ouais, oh, bon, Armor, factor Pain, le Draco, Seigneur, Imaginaire. RDD, réincarnation... Et dans oh un grand oh, le gros nocton brisé! Le petit nocton super, pas mal! Eh ah, ouais! Ok, on va dire que je vais le t'es déjà passé. Le petit nocton super, c'est pas mal pour le coup. Hello Phoenix! Merci pour le follow! Péten, le clown des ténèbres. L'amière reptile. Porte <rire> du monde virtuel. Et oh. oh. longue. Donc, c'est acquis un site de séduction après? C'est viscule. Ouais. Ouais. J'ai cru que j'ai mis le majeur Ouais parce que ça va faire beaucoup de booster Je vais pas ton inflexe eh, Tu en prendre le truc Si tu veux Bah oui gof Par contre vous fermer. fermé les Oh les oh, est sont Oh pauvre mignon goût, Ah oui mais lui il <rire> ouvre en oeuvre vraiment Ah ouais, sur le dessus Ah ouais clairement Ah ouais bah, On, non, est, on, pas on pas est dans ouais. un niveau de va bah, bah, ça sent, dans le vraiment le coin de la table, ça. Là, le coin. Qu'est-ce qu'il fait Mais la caméra, elle est là, un truc de Ouais Mais je suis perdu. Il est à l'envers. Mais c'est le seul qui a l'envers. Tourne-toi corps déjà. Comme ça. Mais qui tourne son corps déjà. Mais merde. Voilà, là, t'es bien. Alors on a Mama, le dragon féerique, sorcière en glace clochette et magicien proxy F. Oh ouais. Il n'a pas été édité dans le même oh lago. Oh non, dans les oh grands sièges. Ouais, ouais. Non, c'est le splash. C'est magicien splash. Ouais, c'est dans le. Non, on va attendre. Là, je suis content. On va le Ouais, ça sera plus simple pour le On va faire attention. Hop. Alors, oh j'avais l'air <rires> oui, de Fouille voilà, Mira. Désolé. oui, c'est chiant. Fouille miraculeuse. Fouille miraculeuse. Voit, ah, Python le clown. Je vais, ça Et que je baisse, bien, ne voit rien. Cyberstein. Oh, c est c est Cyberstein. par contre il cote un peu. C'est au tour de Sam Allez Du coup, on commence par le 15. Moi je vais y aller un peu plus en mode brut, hein. Je suis pas biscuit. Ah, merci ah, pour non, le follow, Tom Merci, que, Tom, pour le follow C'est ce le joueur alter gay Ah, <rire> salut <rire> RDD réincarnation d'une dimension ah, différente, domaine de vampire et mommy Melfi Non Non, non. <rire> non. GG ça Ah, Gégé forcément Gégé. il faut que je chauffe du Melfi Gégé. chez Gégé. toi Gégé. <rire> Eh attends c'est dans le combien le 15 Ouais dans le 15 ouais, Ça ça fait une chance Ouais tu vas l'avoir aussi Tu veux jeter tes trucs là gars Oh j'ai dépouillé le 16 aussi Mais oui t'as fait des chiens en pire Alors Lamia Reptilia Et plus ici Et que... le clown des ténèbres C'est une ulti Non C'est une ulti La trombolette <rire> mais c'est pas possible! C'est pas possible! Putain, voilà, mais sérieux quoi! Non, <rire> non, non, mais. Mais si, de toute là, là, là, là. Oh putain, sa mère là! Non! droplette. Oh putain! Forcément! Mais t'es sérieux? Moi je ce mec, Il a eu la droplette. Mais attends, il a pas encore eu, a ouvert la duo aussi, hein? Il a pas fini sa display. Non, mais il a, il a, il a pas fini la display. Il a pas fini la duo. Sam qui a la droplette quoi. Mais qu'est-ce que tu veux que je rivalise avec ça moi maintenant Merci Sean, merci Antoine <rire> Mais c'est pas ce mec, ce mec c'est pas possible <rire> Oh c'est un goût ce mec c'est pas possible Regarde toi coco Passe-moi mon claque, putain mais je vais regarder. La secrète ce matin, et je, hey, je l'avais dit non, non. Je l'avais dit oui, ou oui, Non mais je l'avais dit oui, ou pas que tu avoir la gouttelette Voilà.. Je sais... J'espère même pas l'avoir. Mais Marie elle a pas... elle l'a pas vu euh, si, ah, non, je cherche ce... ah, je non, pas. Moi avec vos dragons, on est level 7. De toute façon, maintenant tout le monde s'en fout de ce que je peux avoir. Et là, vrai il t'en sort une deuxième. Ah, RDD, réincarnation, machin. Ok, ah, du bon, zodiac. Superbe, pas fan du zodiac. Oh, il a pas eu de Ouais, je t'avoue. Ouais. Allez, une deuxième. Une de droplette, j'y crois ah, tellement pas, mec. Fou, ça, ouais. mec. Ouais. Alors, moi, j'ai le vaisseau spatial l'ordre British. On va se là, ça. Bah, moi, c'est toujours. c'est dur. C'est toujours mieux que toi. Hein. Brasier cosmique. Britron. Ah, le seul deck contre que j'ai perdu au tournoi. <rire> c'est un signe. Non, mais Sam, 170, ah, balles, là, 170 balles, la moins chère. 170 balles. C'est la carte la plus cotée de ma collection. Du coup, ouais, je vais ouvrir tout ce que j'ai à ouvrir d'un coup. Donc, il euh, y a une display euh, La Cour du où, Roi. Donc, une display La Cour du Roi, moins deux boosters, je vous expliquerai. Et une gueule sur charge. Me demandez pas pourquoi, pardon, j'ai totalement craqué. Non, ouais, on, on laisse là pour le fil rouge. Juste pour se la péter un peu. Vas-y. Du coup, hop, on va là. Du coup, je vais vous. Les, les petites larves du coup que j'ai eu. Sur, surtout la, la pépitas là. La petite pépitasse. Allez là. Alors, j'ai dit 22 boosters. Oui c'est ça, 22 au lieu de 24. Ouais. Parce que j'ai déjà ouvert deux boosters avant le tournoi. Euh, ouais. Alors, il y en a un que Antoine Yu-Gi-Oh! qui était présent au tournoi euh, m'a choisi dans, dans la display où j'ai eu euh, du dragon majestueux, j'ai eu du lui qu'on a eu déjà, du guerrier réincarné, du numéro C39, du euh, avatar le démon de l'enfer, du ZW et du hyper canon X6. Et après, avant que euh, monsieur Antoine yu ne choisisse mon booster, j'avais pris totalement aléatoirement dans cette display un petit booster. Je confirme. Totalement au pif, mais vraiment. Où j'ai eu un vœu de convergence, ou un château dans le ciel, euh, lien de camarades, un numéro 39, carte, euh, carte limitée, le lapin sauteur, et où j'ai eu cette petite pépite. Et ouais, une collector. Euh, hop, ici, là, parfait. Une petite collector. Donc aujourd'hui, je les enchaîne, j'ai envie de dire, les grosses cartes. Sachant que du coup, bah, il me reste encore plein de raretés à l'intérieur mais Oh ça aurait été cool d'avoir Valkyrion aussi à l'intérieur Valkyrion collector Ouf. Oh ça aurait été le oh, feu Ah ça aurait été classe en vrai Avec euh, Alpha, Beta et euh... Franchement ça aurait pu être beau oh, Il ouais. y avait un carnet ZW, Chevalier du Roi, Dragon ah, Majestueux, Numéro L0, Temps du x ah Oh Ah Oh je suis Mais c'est une blague ce mec ah Oh putain! Non, non, il est bien en ultra! Oui, il est en ultra, c'est Oh putain! Je peux avoir mes sleeves, s'il te plaît? Baxia, ouais, Alakan, ZW, Zolga et. Oh! Non! Deux ultra! Le Gear Freed! Le Guilty Gear Freed! Putain, le Gear Freed! ça? Retourne celle-là! Non! Retourne celle-là! Mais tiens, tiens, tiens, tiens, tiens! Marine! Retourne celle-là! le bâtard! <rire> petite display est terminée. Et une bonne petite display parce que. Ouais, qu même, ouais très très sam, sam, on en parle? Ouais, mais ça c'était pas dans la mais... Non, mais attends, regarde-moi regarde-moi deux minutes dans les yeux. Je te l'ai dit que t'allais la voir. Je te l'ai dit. Vous l'avez tous dit. On te l'avait tous dit. Du coup, dans la display, en gros, ça, on a ouais, eu trois petites là. Et du les... Alors, on ouvre lequel en premier? Tu dans l'ordre de sortie, non? Tout le chaos? Faut de remplir. Ouais, l'ordre du roi alors là, lui. Ok, roi véritable, c'est ah, pas des gueux. Ablation des Gémeaux. Numéro 65 saison. Sorcière de la forêt noire, c'est une redition. Ah, Soldats solide, héros ah, élémentaires. Ah, c'est Celle-là, pendant un moment, à côté un truc, mais pas celle-là parce qu'à la base, elle était disponible seulement dans le jeu de Switch, je crois, la Duel Link ou un autre jeu. Legacy Ouais, ah, Legacy, Legacy duel du Link, ouais, c'est ouais. ça. Et du coup, elle valait, elle valait une dizaine d'euros parce que c'était la seule édition qu'il y avait. Et du coup, elle coûte moins cher parce qu'elle a été respectée dans tout le C'est quoi ça Je sais plus du tout, mais c'est pour okay. le Dexiverse. Hein. C'est pour le Raptor de ferraille oh, C'est cool déjà. Non, j'aime pas les ferrailles. Oui, mais c'est cool. Un <rire> deck incroyable. Dogmatica. Minister, une sorte démarqué. Terreur de la Racine, Aïe-vous des filles, sexal. Allez, Allez, tout monde regarder. Non, non c'est trois boosters, Et là, il, de... il sort un sinister, mal, marre, marre, marre, marre. Marre. Sam, vas-y. Et moi, enfin, moi euh, ah, je t'envoie... à chez Château dans le ciel, on s'en bat les couilles Ça Château ça, dans le ciel. Fond, bah oui. Un... Bah, je M7 de la Constellée, de Dualité, et dans le Ah tu savais quoi j'ouvre à la vague si vous dites le nom des cartes Vas-y dans le jeu d'or Chevalier l'éternel. Il y Et la dernière Oh un petit dolka Oh Petit ultra C'est pas vieux. Non Si Non il y a des stries dessus ça Non c'est pas possible Il y a Non il y a rien regarde ça fait des petits stries Ah mais c'est l'artwork qui est comme ça D'accord voilà, mais il y a quand même des stris Oui me dis pas que. Oui mais c'est l'artwork qui est comme ça pour coup, c'est une ultra alors en vrai il est ultra dans, dans un booster pour le coup c'est quoi, quoi C'est ah, pas dégueu, c'est pas dégueu. Est elle où plus. est où la poubelle à booster elle hein, est tellement euh, euh, ouais, bon. Je vais rentrer avec 3 milliards de cartes, ma mère elle va me dire tout à l'heure, t'inquiète pas, j'ai chauffé plus ouais. cher que ce que j'achète. Je lui dis maintenant. C'est l'enseignement Ah ça c'est trop vert Joule en c'est toujours sympathique, territoire corrompu, et le noir, c'est franchement, rien que le Célène. C'est mais il me semble qu'ils sont encore une dizaine d'euros pour le coup. Ouais, hein. c'est ouais. On va avoir l'affronter de trésor dans le deck. Bah, moi je l'ai aussi dans mon deck. Et tu sais, tu l'as joué du coup dans ton deck magicien Je l'ai pas joué, mais elle est dans mon deck. Okay. Et tu voulais pas l'acheter, mais bon, là tu vas la c'est tout. Je l'ai ah, ah, pas fallait ouais. pas l'acheter. <rire> ouais, c'est 10€4 et faire 03, J'ai bien fait. Cimetière des hommes errantes. J'ai du mal en en avec, avec euh, cette ah bah, caméra. Ah ah ouais, bah, pour ah, le coup, c'est là, c'est bien compris. Là, c'est du follow, au en fait, au Putain, je, oui. Moi, je ah parle d'autres seuls corrompus. Seul ouais. Soldat d'élite, ouais. alien de ouais. structure M. Ah bah, tu voulais des alliés. Héros ah bah, des Lumières du Mirage. Je crois que je n'ai pas oh là là. Empereur spectre Ouais, on a follow, on a remercié les followers en général. On en a peut-être loupé en deux, mais on a essayé Putain, là, 967, j'ai bien mis. Ah, je suis... Ah, a pas ça, pas ça, pas pas. Pas. Ouais, je Ah, Oh, c'est une bouff. Je suis....... un. suis..... Je ça Je Je suis... Je suis. Je Je. Je.. Je l'ai oh, pas jeté, mais je sais pas comment faire non plus au final. Tu peux me les envoyer oui, Je t'en t'as de de des 6 cartes de marquettes et plein d'autres sites. Tu peux... Dragon Oh la Elle est, c est Allez, trop belle en plus. Est ouais, ouais, ben, Division. On sait qu'il y a une. C'est electro girafe DDD, roi des abysses. C'est pas dégueu. Je tire non, est-ce Deuxième, Allez, des dans le booster tristons. Ah, veut pas bien Ah, en général, quand le contre c'est qu'elle y a une deuxième Marchant <rire> <rire> Oh, tu me dis sur, c'est pas des morts Oh, oui. non, Harmonie, ça, ça... Ah la on la voit, on voit plus, on voit plus Marie, on voit, plus, on voit, plus, on voit ah plus. voilà, parfait, voilà. t'as le retour là, exprès, mais oh, pas, et bon tout, deux retours bon pour le coup. empereur, spectre, ah, bah, et le deuxième héros, oui. la dernière booster. c'est donc l'anima, c'est ça, c'est ouais. bien, parce que l'anima, en fait, euh, sur deux boîtes, on n'a pas envie de faire On va pareil pour Kresson, puis pour Anaconda, ça se trouve, c'est qui va ressortir Anaconda, ce serait tout, eh un peu de chance pour les autres, on dire, Ouais c'est gentil. C'est vrai. Ange déchu quoi la Oh Je ne... oh, protectrice oh, C'est cool, beau, ça dans le Ah ouais 40. Ouais, ouais. monde zombie oh, mal, Ça va voir dans le mirage. Le monde zombie, on a pas dit. Et ah. en prendre Franchement, eu une bonne petite c'est ah, Franchement, t'as eu euh... pas eu les plus côtés, mais t'en as eu des choses. J'en ai eu plein On l'a pas ouais. vu, le temps de j'ai trop. Ah, ça ouais, mal mal. ah oui, c'est vrai, t'as trop Comme ça, après, j'ai parlé de l'avenir. Comme chef de maison, en enfin, la caméra. C'est trop chaud. J'ai ouvert une display entière de te courte. Du coup, en ultra, youp, uh, ici, j'ai eu ça, en ultra. Et, et après, par contre, je te préviens, c'est très loin. C'est Peggy18. J'ai eu ça. <rire> okay. Après, je ça en collecteur, là tu vois pas trop parce qu'il y a la double. Ah, si, un peu là. Parce que c'est double sleeve. Et après, du coup, on a fait le, le, un tournoi aujourd'hui. Et, et, et dans mes tournois, j'ai eu deux OTS parce que j'ai pas fini de bien casser, logique. Et j'ai eu le droit à ça. On OTS, la bouquette. Vraiment, la grosse autre chose. Putain, hey, t'es comme Nix, t'as le Covid, toi, t'es cancer. Non, je j'ai jamais eu. Mmh.